Parti au commissariat pour assister son client, un avocat algérien se retrouve en état d'arrestation et auditionné pour une publication sur Facebook. C'est inédit. Les services de sécurité en Algérie peuvent, désormais, procéder à l'arrestation de n'importe quel individu et à n'importe quel moment, pour les motifs les plus absurdes et extravagants. La mésaventure du jeune avocat Mohamed El-Amin en est une parfaite illustration. Ce jeune avocat originaire d'El-Bayad, une ville située à plus de 530 km au sud-ouest de la capitale, Alger, a été interpellé et auditionné par des agents de la police alors qu'il s'était rendu hier mardi 7 septembre au siège de la Sûreté de wilaya d'El bayad afin d'assister son client le journaliste et activiste politique Hassan Bourras. Un avocat parti accompagner et assister son client qui est placé en garde à vue depuis lundi par les policiers s'est retrouvé ainsi à son tour, en état d'arrestation pour les besoins d'un interrogatoire qui lui a été imposé en raison de ses publications sur Facebook. Des enquêteurs de la Sûreté de wilaya et El-Bayad ont, plus tard, saisi le smartphone personnel de Mohamed la amina MeToo pour ensuite le fouiller et l'exploiter. Deux défenseurs d'un citoyen victime de l'arbitraire, le jeune avocat algérien est passé lui-même sur le banc des accusés puisqu'il a été auditionné par les policiers en tant que suspect à cause de ses écrits sur Facebook. Cette situation ubuesque a suscité l'indignation de plusieurs autres avocats algériens qui ont dénoncé ce traitement humiliant infligé à leur jeune confrère d'El Bayad. Il faut savoir que la loi algérienne accorde un statut spécifique à l'avocat, et lui garantit des droits juridiques, intangibles comme elle lui impose aussi des devoirs à respecter. Ainsi, la loi numéro 1307 du 24 août et l'IDJA 1434, correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d'avocat explique dans son article 26 que l'outrage et l'agression à l'encontre d'un avocat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est passible des peines prévues par le Code pénal, relative à l'outrage au magistrat. La même loi explique que dans son article 24 qu'à l'occasion de l'exercice de sa profession, l'avocat bénéficie de la protection absolue du caractère confidentiel des relations entre lui et ses clients, ainsi que de la garantie du secret de ses dossiers et de ses correspondances. Malheureusement, ces articles sont de plus en plus bafoués par les services de sécurité qui s'attaquent violemment et harcèlent de jour en jour les avocats qui osent défendre les droits des détenus politiques ou des militants opposants placés en garde à vue par les services de sécurité, à l'image du journaliste et défenseur des droits humains, Hassan Bourras qui a été arrêté et placé en garde à vue depuis le lundi 6 septembre. L... Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.